Quand on parle de l'adoration, certains pensent directement au chant. L'adoration est-ce réellement une question de chant? Le fait de chanter est-il synonyme d'adorer? Est-ce parce que le chant que je chante a des mots comme Jésus, Amen, Gloire, etc. Est-ce ça qui veut dire que je suis en train d'adorer Dieu? Je veux vous dire que l'adoration n'est pas un simple chant c'est plus qu'un chant. les mots grecs et hébreux que nous aurons à utiliser ces mots là que nous aurons à considérer nous aideront à mieux comprendre cela mais aujourd'hui considérons ce chapitre des saintes écritures là où on a trouvé le mot adoré pour la première fois genèse chapitre 22 je vous conseille de lire tout le chapitre et laissez-vous guider par le saint-esprit et là vous trouverez le mot « adoré pour la première fois dans le verset 5. Lisez tout le chapitre et dans le verset 5, vous allez trouver le mot « adoré Et c'est pour la première fois que ce mot se trouve noir sur blanc à travers les Saintes Écritures. Le verset 5 de ce chapitre nous dit, « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » « Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Abraham utilisa le mot « adorer ». Lisez tout le chapitre et vous n'allez pas trouver un seul instant qu'Abraham chanta un cantique ou il éleva les mains, ou peut-être il dansa autre chose. Ces choses que nous venons de mentionner ne sont pas du tout mauvaises. Mais ces choses-là ne sont que des expressions d'adoration mais pas l'adoration en elle pas l'adoration en réalité je le répète ces choses ne sont que des expressions des expressions d'adoration mais pas l'adoration à proprement parler par exemple le rire le rire ne veut pas directement dire la joie mais le rire peut être une expression de joie pas parce qu'une personne est en train de rire qu'on peut dire que cette personne-là est dans la joie. Ce rire-là peut être une expression de joie, tout comme ça peut ne pas l'être. Cette joie a été déjà interne. Maintenant, elle se manifeste par le rire. Donc, le chant n'est pas l'adoration, mais il peut exprimer l'adoration. Ce chapitre nous enseigne beaucoup de choses sur l'adoration. L'une d'entre elles, c'est que L'adoration est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Dans ce chapitre, Genèse chapitre 22, Abraham a reçu un ordre. Il a reçu une parole de Dieu. Et il prit la route pour aller exécuter cet ordre. Mais nous voyons qu'il a utilisé le mot « adorer ». Adorer Dieu, c'est obéir à sa parole. Adorer Dieu, c'est c'est obéir à sa parole. L'adoration est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. À très bientôt pour la suite. Demeurez béni. Adorateur Bertin d'Orville-Mar pour vous servir. Pour nous contacter via WhatsApp, utilisez le 509-33-56-93-92. 509 33 56, -93 -92. 509 -33 -56 93, 92, à très bientôt.